Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter le jeu Funkoverse d'ici. Vous avez dit dans le top 3 qu'il y avait des changements dans l'émission, alors ça commence tout de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de stratégie avec les figurines pop qui se basent dans l'univers de Batman. Alors maintenant on va ouvrir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans maintenant. Alors, c'est des Pop. là c'est où ça fait du bruit, on va tous les sortir, on se retrouve tout de suite voilà, on les a tous sortis. Maintenant, on va vous les montrer une par une. Harley Quinn et Batgirl. Alors, c'est deux jolis pop. On va après mettre les socles. Et ça, c'est Batman et le Joker. Alors, ça, c'est les personnages avec lesquels on joue pendant le jeu. Alors, ça, c'est les armes que certains personnages peuvent avoir. Le marteau et le batarang. Ça, c'est les cartes qui nous présentent les pouvoirs des objets. Ça, c'est les jetons qui nous servira dans le jeu. Ça, c'est les points. Ça, c'est les dés, évidemment. Ça, c'est les socles pour faire tenir les personnages. Et maintenant, on va voir le plateau de jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a deux plateaux de jeu pour faire des jeux différents. Alors ça, c'est les cartes de récupération. Ça, c'est les scénarios du jeu. Il y a des deux côtés, quatre scénarios, deux dans le monde de Batman, deux dans le monde du Joker. Sur les quatre scénarios, on vous explique le scénario. On vous montre la mise en place de la carte, les règles, comment gagner des points et les conditions de victoire. La notice, qui est quand même bien replie, ça c'est les cartes des personnages. Alors ces cartes n'est pas des simples cartes, c'est les cartes personnages. Et sur les cartes personnages, il y a écrit tous les pouvoirs de tous les personnages. On trouve aussi dessus les points de capacité qu'on va avoir, nos points de défense et combien coûtent nos coûts spéciaux. Chaque personnage a une caractéristique qu'on peut jouer suivant des conditions. Ça c'est deux personnages en plus qui n'ont pas de pouvoir. Ça c'est des bonus que Bad Girl a. C'est un jeu avec les affrontements se font avec des dés. Les dés ont des faces qui varient si on attaque ou on descend. Le but du jeu c'est de gagner le maximum de points. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 personnes mais à partir de 10 ans. Moi j'ai 8 ans mais je joue quand même. C'est des parties qui durent entre 20 minutes et 1 heure. Un autre truc qui est super cool dans ce jeu, c'est qu'on peut l'associer avec les autres jeux Pop Funk Covers de Harry Potter, le Robin des Catwoman, l'extension Harry Potter et le Rick et Morty. Et, et ce qui est vraiment bien. on peut mélanger tous les plateaux et tous les personnages. Voilà, on a terminé cette ouverture du jeu Funk Covers. Dans une prochaine vidéo, on va vous expliquer les règles. Encore dans une prochaine, on va jouer avec des amis à moi et rester connectés il y a d'autres surprises qui arrivent sur YouTube évidemment.